Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Laura Castagné, je vais avoir 21 ans et je suis originaire du Tarn-et-Garonne. VTS Commerce International au lycée Rosène à Toulouse. Puis euh, ce VTS m'a donné envie de me spécialiser dans l'import-export et j'ai trouvé que la formation euh, licence professionnelle assistante de gestion import-export euh, à l'IUT de Hoche. Euh, correspondait à ce que je recherchais et de plus m'ouvrait une porte qui était de réaliser cette, euh, cette année de formation à l'Alternance. J'ai eu l'opportunité de réaliser cette année d'Alternance euh, dans l'entreprise Clément au sein du service export. Euh, donc C'est une entreprise qui se situe euh, dans le Gers et qui, euh, qui exporte les produits euh, du Ven dans, dans le monde entier. Ce qui m'a poussé à choisir l'alternance, c'est que tout d'abord j'avais déjà envie de commencer à mettre euh, un pied euh, dans, le, dans le monde professionnel pour euh, acquérir une expérience et être sûre et certaine que j'avais choisi la bonne voie pour euh, pour grandir, pour prendre en maturité et pour développer les compétences et les connaissances que j'avais eues au cours de mes formations. Pour moi, l'alternance est la meilleure façon d'apprendre et de s'intégrer dans le monde professionnel. Ça a été une année très enrichissante au sein de l'entreprise Plémont et notamment avec mes professeurs à l'Unité. Grâce à cette alternance, je vais pouvoir ensuite obtenir mon premier travail et je me sens à l'aise et confiante sur le poste que, que j'occupe aujourd'hui. Voilà, donc favorisez l'alternance et vous n'en serez pas déçus.